Bonjour. Alors, comme vous le savez, l'océan est particulièrement complexe, vulnérable. Chacun y porte des représentations, des perceptions, des imaginaires, y attribue des croyances, qu'elles soient sacrées, profanes, derrière cette immensité, à la fois visible en surface et complètement inconnue, euh, inquiétant, euh, impressionnant, dans les profondeurs, par euh, la couleur, par euh, l'inconnu, etc. Au fil des, des années, euh, dans la diversité des sociétés, chacun attribue à l'océan une valeur particulière. Il va y être plus attractif ou bien plus euh, en recul et euh, tourner le dos éventuellement aux océans. Donc là, finalement, on a différentes sociétés, différentes cultures dont la relation à l'océan euh, va être différente. Et donc le rapport et la relation spécifique, euh, intime finalement que chaque individu chaque société, chaque état et collectif vont élaborer par rapport à euh, tout ce que représente euh, l'océan, ou les océans, euh, nous le verrons, euh, va, va signifier finalement une façon euh, de le protéger, de l'appréhender euh, de façon particulière. Ça fait l'objet aussi de curiosité, de curiosité qui a fait qu'on a eu envie à une certaine époque de les traverser pour aller voir ce qu'il y avait derrière, derrière c'est infini. Donc là, on a vu évidemment toutes ces routes, ces découvertes euh, qu'il y a pu avoir euh, grâce à l'océan, ce vecteur de curiosité pour découvrir, avoir de nouveaux savoirs et puis développer de nouvelles économies, développer des routes euh, spécifiques euh, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a de nouvelles routes et de nouvelles routes d'ailleurs qui se tracent pour le tourisme, euh, par exemple, et puis des nouvelles routes qui sont... Euh, en surface, et puis celles qu'on ne voit pas, qui sont euh, souterraines, notamment liées à la mondialisation, dont on va voir éventuellement les conséquences euh, aujourd'hui. Alors quand on parle de l'océan, finalement, mais de quoi parle-t-on euh, ils jouent un rôle absolument essentiel pour la planète. Alors il couvre 70% de la surface de la Terre. On dit bien la Terre est bleue. Effectivement, on a une représentation finalement de la Terre complètement couverte d'océans, donc bleu euh, de la couleur de ces océans. Et ça représente en termes de volume plus de 97% de l'eau sur la Terre. C'est de l'eau salée par rapport aux eaux continentales, aux eaux douces, qui ne représentent que 3%. Et donc, on voit bien que l'océan est complètement intégré dans un grand cycle. Là, vous voyez le grand cycle de l'eau. Et vous voyez la part importante qui est accordée euh, finalement au volume de l'océan qui joue un rôle absolument essentiel dans la régulation du climat euh, en plus, il a un rôle essentiel euh, dans la fonction de capter le carbone et dont on voit l'importance avec euh, la nécessité euh, d'absorber euh, ce carbone euh, qui, est, euh, qui est dans, dans l'atmosphère pour réduire les tendances de réchauffement euh, climatique et de dérèglement euh, global, de dérèglement climatique de dérèglement des cycles euh, et qui ont des conséquences euh, évidemment sur le grand cycle de l'eau, sur les précipitations, les écoulements et ensuite euh, qui évidemment on voit revient euh, au niveau euh, des océans. Alors là on est à la surface, on est... Euh je dirais, euh, dans l'atmosphère, et puis il y a tout ce qui est en profondeur. Euh, effectivement, il y a toutes les circulations, les variations de température, et là, à l'échelle de l'ensemble de la planète, qui vont avoir des conséquences euh, sur euh, l'ensemble du climat, sur euh, les dynamiques de la biodiversité, du vivant qui va s'adapter plus ou moins en fonction des situations dans lesquelles ils vont se trouver et de l'évolution de la température, de la qualité du pH de l'eau, euh, de son acidité. Euh, et ça, on va le voir euh, ensuite, des, des mouvements et des dynamiques qu'il peut y avoir. Effectivement, au cœur de l'océan, euh, finalement, c'est l'origine de la vie. Il y a 4 milliards d'années, euh, toute la vie émane de cet océan. Alors, on va dire qu'il y a une très grande diversité de vivants euh, que ce soit du plus petit au plus gros, euh, sur des chaînes trophiques particulièrement importantes, comme vous pouvez le voir sur la, sur la droite, dans le schéma. Et en fait, on, on, on voit qu'il y a 230 000 espèces marines qui sont recensées, mais finalement, c'est rien du tout par rapport à tous les potentiels hein, et tout ce qui est encore à découvrir. Alors, dans les différentes zones, plus ou moins profondes, et dans les interactions, finalement, entre les espèces euh, végétales, animal et euh, en lien avec euh, les changements qui peuvent être éventuellement introduits par euh, les activités humaines. Euh, nous allons le voir. Effectivement, les activités humaines sont extrêmement importantes euh, et on a bien compris euh, que lorsqu'on est allé découvrir, quand on est allé découvrir euh, finalement euh, ce qu'il y avait derrière, on est allé derrière euh, les continents dans cet infini, euh, on est allé voir aussi euh, en profondeur quelles pouvaient être les ressources à la fois pour s'alimenter, et là, euh la pratique de la pêche, qu'elle soit artisanale, donc très locale, euh, plutôt euh, raisonnée, liée à une demande à un moment donné, euh, et qui s'industrialise progressivement et qui a forcément un impact sur les stocks, les ressources, et qui vous pose la question de savoir jusqu'où on peut aller puiser ces ressources sans venir compromettre les équilibres et euh, les chaînes trophiques qu'il peut y avoir si on enlève, par exemple, tous les krill euh, si tous les krill ben, disparaissent, eh ben, c'est une source euh, alimentaire absolument essentielle pour toute une chaîne euh, d'animaux qui ne pourront plus se nourrir et donc euh, dont la survie euh, est remise en question. Alors, on parle de la pêche, euh, on parle de l'énergie. Effectivement, euh, il y a des ressources alors, euh, minérales euh, particulièrement importantes. Il y a, il y a euh, toutes les ressources de pétrole, etc., qu'on peut trouver... Euh, qui sont puisés dans les, dans les fonds sous-marins, il euh, y a éventuellement toutes les énergies qu'on va mettre en place aujourd'hui, qu'on connaît mieux, que ce soit les éoliennes, euh, les éoliennes en mer, que ce soit jouer sur les marées, etc. Donc en fait, des dispositifs techniques qui viennent pallier un manque pour répondre à des enjeux de limitation de la l'augmentation de la température, il y a la production des gaz à effet de serre notamment, il y a une volonté de décarbonation. Mais il faut aussi se poser la question, dans ce processus de développement de ces nouvelles sources d'énergie, euh, eh de ne pas venir euh, bouleverser complètement les systèmes déjà existants et qui sont dans un équilibre forcément un peu instable, mais il est hors de question de venir les compromettre et donc de la nécessité de raisonner et de gérer finalement cette relation aux ressources qui sont cachées au fond des océans ou au cœur des océans. De la même manière, euh, on trouve dans les océans des gènes, des matières qui sont particulièrement riches et qui peuvent être développées dans la cosmétique, dans tout ce qui est dans la pharmacologie. Et là encore, euh, respecter euh, ces différents éléments au fond euh, des océans ou à la surface, est absolument essentiel euh, pour la survie de tous, que ce soit cet élément vital, mais aussi euh, les éléments de la, vie, euh, de la vie humaine et de nous autres euh, humains qui sommes finalement pas grand-chose par rapport à l'immensité de, de ces océans. Ça l'est d'autant plus que les activités humaines euh, conduisent à une pression euh, de plus en plus grande sur ce milieu. Ce milieu qui, selon les régions, est plus ou moins vulnérable. Euh, vulnérable par rapport à des enjeux physiques liés à l'augmentation de la température, l'acidification des océans, l'élévation du niveau de la mer, euh, l'évolution de la température qui va avoir un impact direct sur euh, la répartition de la biodiversité, la répartition du vivant dans les océans, mais aussi sur les pressions littorales qui sont à l'interface entre ces zones d'océans et ces zones aménagées, occupées de plus en plus par les populations sur les territoires. Alors ces pressions, elles sont liées à une augmentation euh, de la population euh, dont euh, les projections euh, sont euh, particulièrement importantes euh, d'ici euh, 2050 jusqu'à 2100. Et c'est ce qu'on voit notamment sur cette trajectoire, euh, sur le graphique en haut à gauche, qui permet d'illustrer finalement euh, l'augmentation de la demande, une littoralisation euh, de plus en plus grande qui va conduire à avoir des impacts directement sur l'océan, alors euh, sur... Euh, éventuellement la dégradation de la qualité de l'océan euh, par le développement de nouvelles activités, développement agricole euh, qui conduit à des effluents qui peuvent avoir des conséquences qui viennent de la terre mais finalement euh, s'évacuent au niveau des mers, des plastiques euh, de la même manière qui finalement euh, sont nos ambassadeurs parce que peut-être un peu plus visibles par rapport aux pollutions qui sont euh, peut-être plus invisibles, mais dont les conséquences sont elles aussi particulièrement importantes, notamment sur la santé humaine. Des activités humaines euh, pour alimenter l'ensemble de ces populations, euh, du coup de la nécessité euh, d'aller capturer davantage de poissons ou de développer davantage d'aquaculture, dont les conséquences sur le milieu sont encore euh, euh, à, à discuter et, euh, et inquiétantes parfois. Et Donc finalement, euh, ces différentes pressions, euh, il va falloir les réguler. Il va falloir en prendre conscience à tous les niveaux. Et c'est par exemple ce qu'on qu fait l'ensemble des États en développant euh, cet agenda politique, un agenda euh, 2030 développé par... Euh, L'ensemble des États, les 195 États, ont adhéré en 2015 aux objectifs de développement durable, dont on voit ici la répartition. 17 objectifs, chacun représentant des enjeux pour assurer la prospérité, pour réduire la pauvreté, pour réduire l'érosion, de la biodiversité, tout en préservant la qualité de vie, le bien-être des populations dans une logique de paix et de partenariat. Alors, si on voit à droite, évidemment, l'ODD 14 qui est au cœur de la préoccupation des océans, il est indéconnecté de l'ODD 13 relatif au climat, qui est lié aussi à la Convention climat, et sans lequel il ne peut fonctionner. Mais de la même manière, il est complètement en lien avec l'ODD 15, par exemple, sur la biodiversité, la biodiversité qui est interdépendante de la disponibilité des ressources, de la qualité des milieux, et qui est complètement lié. Euh, alors si on voit l'ODD6, hein, qui lui est relatif à l'eau douce, euh, mais est davantage centré sur euh, le fait de favoriser l'accès pour tous à l'eau potable et à l'assainissement, il nécessite aussi une gestion par la force des choses du milieu euh, qui soit raisonnée, qui soit euh, intégrée pour réduire autant que se peut euh, les risques de pollution qui, bien évidemment, euh, si elles sont émises euh, à l'échelle terrestre, euh, risquent euh, de se développer et d'arriver à l'échelle des océans. Et donc finalement, euh, les activités humaines que l'on peut voir représentées à travers ces différents objectifs euh, sont complètement interconnectées et interreliées, doivent être prises en considération euh, dans leur euh, complexité et dans leur, dans leur ensemble pour comprendre les enjeux euh, des océans. Et c'est en se mettant autour de la table, euh, entre scientifiques venant de disciplines extrêmement variées, euh, que l'on va pouvoir comprendre la complexité de ce système océan, de ses trajectoires et de ses dynamiques. Et la science de la durabilité joue un rôle absolument essentiel. Un rôle essentiel parce qu'il permet aussi de mieux connaître pour mieux protéger. Mieux protéger cet océan dont on a vu l'importance euh, euh, de la vulnérabilité, euh, des diversités euh, régionales, des risques d'inégalité, d'injustice environnementale qui sont euh, aussi euh, liés euh, au système euh, de changement global dans lequel on est et qui euh, euh, mérite euh, par la force des choses d'être intégré dans une approche globale, dans une approche euh, systémique, socio-systémique, socio-écosystémique, pour avoir développé une approche holistique qui permette de venir euh, en appui euh, à la décision publique. Et cette interface finalement entre les connaissances produites par les scientifiques avec les acteurs des territoires, qu'ils soient techniciens, ingénieurs, gestionnaires, euh, élus, euh, est absolument essentielle. Et c'est ensemble, en s'appropriant, cet océan, ses richesses euh, et ses vulnérabilités, que nous serons tous à même euh, de le protéger et euh, de diffuser finalement depuis la petite enfance au, avec les enfants, les sensibilisant euh, dès le plus jeune âge et en formant euh, chacun euh, à son niveau euh, aux enjeux euh, d'aujourd'hui et pour demain euh, des océans, que nous serons à même euh, de le préserver euh, compte tenu de l'ensemble des enjeux euh, qui sont, euh, qui sont euh, actuellement et c'est un peu ce que, ce que nous euh, ce que nous, euh, comme ça que nous, interpelle, que nous interpelle cette tortue alors pour aller plus loin, euh, je vous invite à consulter et à aller télécharger la version anglaise euh, cet ouvrage collectif L'Océan a découvert qui a mobilisé plus de 150 chercheurs issus de disciplines extrêmement variées pour mettre à jour et rendre accessible cette connaissance euh, sur l'océan sous des angles extrêmement variés et euh, qui permet justement de mieux comprendre euh, cette complexité pour la protéger euh, à sa juste valeur et euh, répondre euh, aux aux enjeux d'aujourd'hui et aux enjeux pour les générations futures.